Suite à vos questions sur comment gagner en qualité de vie et puis surtout en performance au sein de nos organisations, de nos activités. Eh aujourd'hui, je voudrais parler justement de cette, de cette problématique qui m'est souvent remontée, c'est comment aujourd'hui Manager à distance. Qu'est ce que je peux faire maintenant que je suis plus souvent sur les écrans ou que je travaille avec des personnes qui sont pas forcément sur mon site, mais dans d'autres sites et parfois très éloignés dans le monde. Je crois que jamais autant on aura utilisé aujourd'hui toute cette technologie des réseaux sociaux, du Web pour pouvoir interagir, accompagner, former, suivre, se former et donc manager et plus on se rend compte en fait que cette fonction de management à distance va être importante. Alors qu qu'est-ce qu que change en fait en quelque sorte la, la, la posture de la distance, et notamment la distance euh, émotionnelle, hein, physique euh, bah c'est ce qui va se passer avec nos écrans. Bah c'est cette, cette posture qui est un peu différente euh, où je ne suis pas forcément là tout le temps. Euh, et donc, du coup, il va falloir que je gère à travers cette, cet organe, en quelque sorte, hein, qui est la technologie, et bien, une dimension qui est très, très importante dans le management. C'est la dimension du lien. Et donc, du coup, la qualité du lien, ça va passer par la qualité de la considération, de l'écoute, la prise en compte de la personne dans ce qu'elle est, parce que c'est à travers ce lien, évidemment, que euh, bah, finalement, l'enjeu de, de ce management va va avoir de l'impact. C'est parce que vous sentez au fond euh, que euh, bah, vous êtes important euh, à mes yeux, euh, que du coup, bah, vous allez porter de la considération à ma forme de management. Si, si vous avez vraiment le sentiment que je juge de là pour des ordres ou quoi que ce soit ou pour vous expliquer de trois trucs, mais qu'il n'y a pas de lien entre nous, et bah, du coup, là, bah, vous ferez ce que je vous demande. Mais ce ne sera pas la même chose que si, euh, bah, si vous sentez une qualité de, de, de relation qui est, qui est forte, une considération qui est forte. Donc nous, ce qu'on mesure, c'est que plus on est à distance, euh, dans, dans, on le voit au sein des, des, des, des personnes qu'on qu forme et qu'on accompagne. Plus il y a de la distance, plus la dimension du lien va devoir être importante et elle va devoir se faire dans un temps très court. Donc la première chose, c'est déjà dans son discours, dans, sa, dans son vocabulaire, d'enrichir sa communication à travers des mots qui renvoient à la notion de, de l'expérience, du ressenti, des émotions en fait. Pourquoi Parce que bah, quand je vous demande par exemple, tiens, qu'est-ce que vous pensez de ce dossier bah, Ce n'est pas forcément la même chose que si je vous dis tiens, qu'est-ce que vous ressentez-vous par rapport à, à ce dossier et aux décisions qui ont été prises Vous voyez, dans, dans la deuxième façon de le dire, je prends en compte davantage la nature de ce que vous êtes à travers euh, bah, la sensation que vous vivez, les ressentis que vous avez, les préoccupations que vous avez. Et donc, à ce moment-là, je deviens plus humaniste, en quelque sorte, puisque je ne suis plus sûrement sur un mode fonctionnel, mais sur un mode plus émotionnel. Et je crois que ça, c'est une des voies les plus importantes quand on travaille en management à distance. Eh bien, c'est d'optimiser, en fait, cette dimension. Donc, ça, s'apprend. Après, si on revient sur le management, il y a quelques grandes fonctions qui sont importantes à, à donner. Un manager, il est là pour... À mon avis, cinq fonctions importantes. La, la, la première, bah, c'est un leader, donc c'est un responsable. Il est porteur d'un sens commun qui va passer à travers des valeurs et à travers un, un projet. Donc, c'est une vision. C'est voilà notre ambition que ce soit en termes de contribution pour les autres, que ce soit en termes de contribution pour nos clients, que ce soit pour nos fournisseurs, pour nos actionnaires, pour nos salariés, que ce soit vis-à-vis -vis de notre, notre avenir à un mois, trois mois, six mois, ou que ce soit pour l'heure qui va venir. Voilà, il est porteur d'abord ben, d'une du, du, ambition. Ensuite, la, la, la deuxième chose, c'est qu'il doit s'assurer, effectivement, que les fonctions de base sont acquises. C'est-à-dire, au fond, eh ben, en tant que responsable, il doit assurer que les gens ont les moyens techniques d'assumer leurs tâches, que ce soit sur un plan de la compétence, sur la plan de la technologie, euh, des processus, pour faire en sorte que, on va dire, le, le train de fabrication soit effectué, que ce soit au niveau du marketing, au niveau euh, de la partie commerciale, au niveau de la mise en production, au niveau de la, de la livraison, etc. Donc, je, je dois m'assurer que les fonctions eh bien, fonctionnent, en quelque sorte. Hein. Euh, vous savez, d'ailleurs, à l'origine, euh, d'où vient le mot « manager euh, ».« Manager », ça vient, euh, au fait, du mot « ménagère hein. ». La ménagère, c'est... C'est les Américains qui ont découvert en arrivant en France là, lors du débarquement que euh, la ménagère, c'est la, la personne qui est un peu en arrière-plan et qui s'assure que l'organisation des choses se, se fasse bien. C'est comme ça qu'ils ont ramené du coup cette fonction de manager aux États-Unis avec cette idée qu'il y avait des gens en arrière-plan qui allaient s'occuper de faire en sorte que la production fonctionne bien. Voilà, donc c'est très centré euh, processus. Euh, voilà. Et puis après, ben, elle a évolué. C'est devenu cette fonction de manager où là, on a d'abord euh, suite... Euh, on va dire aux glorieuses, hein, on, a, on, a, on a essayé d'automatiser au maximum. Donc ça veut dire que la partie humaine avait peu d'espace, c'était surtout la partie fonctionnelle qui a été en avant et qui reste aujourd'hui très importante. Et puis on va voir qu'à partir du temps et des années qui vont suivre, eh bien on commence à considérer un peu plus la partie non plus seulement fonctionnelle, mais la partie émotionnelle. Je me souviens par exemple de, de, de milliers d'heures, puisque j'ai bossé par plus de 7 ans pour, par exemple, pour des entreprises comme Renault, hein, qui, qui, qui sont des unités de fabrication, d'assemblage, de et on s'aperçoit qu'au début, c'était très, très automatisé, automatisé. Et puis, peu à peu, on, on a confié, en fait, justement, euh, euh, l'avenir de l'entreprise, non plus aux ingénieurs qui fabriquaient euh, des, des processus, mais aussi euh, en s'appuyant davantage sur les ressources humaines, c'est-à-dire sur le potentiel humain. Et euh, c'est comme ça que des, des projets, je me souviens d'un projet énorme qui a fait beaucoup parler de, euh, à l'époque dans, dans la presse, c'est des projets optimum, optimiser les hommes. Et de quoi on est passé On est passé d'une structure fonctionnelle, et c'est là que le management a évolué, justement vers une dimension de, de valorisation euh, du potentiel humain. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé de différent Eh bien, c'est que le manager était plus seulement là pour, euh, pour faire assurer des fonctions, lui qui d'ailleurs parfois devenait lui-même de, de la technique, il prenait des, des responsabilités, ce qui était compliqué parce que du coup, ben quand il manageait, il était là pour dire comment faire, et après tout, et quand les gens ne savaient pas faire, faire parfois à leur place. Et là, il y a une fonction managérielle qui a beaucoup évolué, et on le verra après dans, dans le management à distance, qui reste toujours aussi importante, c'est la capacité, un à créer du lien, c'est-à-dire à prendre en compte la personne, pas seulement sur un plan fonctionnel, mais dans la capacité à l'écouter, à la prendre en compte, à la valoriser. Et puis l'autre attitude, donc là, on est plutôt dans un lien d'ordre psychologique, c'est-à-dire je prends en compte ce que la personne vit pour vérifier à la fois ben, quelles sont ses frustrations, qu'est-ce que ça détecte ou ça me permet de détecter en termes de, de valeurs qu'il va falloir prendre en compte pour que humainement la personne soit allumée de l'intérieur et soit véritablement motivée à l'égard de l'objectif. Et puis la deuxième chose, eh bien, ça va être euh, évidemment le, le côté plus fonctionnel. Donc là, on va parler d'accompagnement d'ordre pédagogique, eh c'est d'aider. C'est là que le, le management coach ou le manager coach est commencé à naître. C'est quand le, le manager eh n'est plus là seulement pour faire faire, mais pour, euh, pour interroger sur la personne, sur comment faire. Et pour ça, elle a besoin de deux choses. La première, c'est d'écouter, prendre en compte la personne. La deuxième chose, c'est qu'elle a besoin de savoir où est-ce qu'on va. Donc elle va dire à son, à son, à son équipier, bah, au fond, voilà ce qu'on attend de notre service ou de toi à la fin du mois. Et selon toi, quelles sont les modalités qui ont plutôt bien marché jusqu'à présent et qui pourraient être améliorées Et c'est comme ça que le Kaizen a commencé à apparaître et s'est développé peu à peu dans l'entreprise, cette capacité à améliorer constamment la production, c'est-à-dire en fonction des résultats, temps, énergie, argent... Qu'est-ce qu'on peut justement réduire en termes d'économie, économie de temps, d'énergie, d'argent pour avoir plus de résultats, c'est-à-dire obtenir plus de résultats avec moins de coûts, moins de délais et, et, et plus de qualité. Et pour obtenir ce, ce, cette différence et optimiser cette différence, eh bien, on a besoin de s'appuyer sur les ressources humaines. Et pour ça, on a besoin de liens. On a besoin de lois et, euh, et, voilà, et de manager, du coup, euh, les personnes. Et je pense que dès qu'on passe à distance, eh bien, ce qui va être de plus en plus important, c'est ces notions-là, qu'on a besoin d'avoir des gens qui, qui rêvent à un projet, qui sont conscients d'objectifs. On a besoin d'écouter davantage et de valoriser la personne sur ce qu'elle est, euh, d'abord sur ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, sur ce qui la motive. Et puis ensuite, on a besoin de l'aider à définir, à nous dire au fond, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour la responsabiliser davantage, pour l'autonomiser davantage et du coup, dans un mode non plus de, de, vous voyez, de, un peu de, de, de superviseur mais beaucoup plus euh, un mode de, de soutien d'accompagnant euh, et c'est ça finalement le, la, la clé pour moi du management à distance hein, c'est vraiment de mettre l'accent sur la dimension émotionnelle sur la responsabilité à l'égard de, de l'objectif ou des priorités et puis bien sûr de se mettre dans une dynamique constante de progrès en valorisant ce qui a déjà été fait ce qui, ce qui pourrait être encore mieux fait demain voilà donc c'est tout des, des outils extrêmement intéressant qu'on peut acquérir dans le cadre bien sûr de, de formation c'est notre métier aujourd'hui et puis à partir de cette vidéo moi ça m'intéresserait d'avoir votre avis de votre regard votre sensibilité votre expertise aussi peut-être en me disant tiens quels sont vous les, les trois des trois points clés comme ça qui selon vous vont optimiser Justement un management à distance. Et puis comme ça, on peut avancer en réflexion collective autour de cette, cette vidéo. Merci en tout cas de votre présence et puis au plaisir d'avancer encore sur d'autres sujets. À bientôt.